Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions, aux prévisions propres à chaque site. Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour le mois de janvier 2020. Mercure, le gouverneur de votre septième maison et de votre quatrième maison, avec son entrée dans le Capricorne où se trouve Jupiter, le Soleil, Saturne, et Pluton, euh, Mercure, avec son entrée, il fait un, beau un bel aspect avec Uranus, mais aussi Jupiter et le Soleil font les deux des beaux aspects aussi avec Uranus. Tous ces aspects signifient que les changements qui s'en viennent sont relatifs à votre relation avec les autres, la manière dont vous vous comportez ou la manière euh, dont vous vous soumettez aux autres. Ou bien le contraire, ces autres pourraient être des partenaires d'affaires ou des partenaires personnels, donc des relations sentimentales. Si vous sentiez que euh, quelque chose ne fonctionne pas bien dans vos relations, c'est parce que vous devez travailler sur les raisons de cette non-fonctionnalité de ces relations. Vénus dans votre deuxième maison dès le début euh, de, du mois jusqu'au 13 janvier pourrait offrir aux poissons l'opportunité de rencontrer des personnes qui viennent de l'étranger avec qui vous pourriez vous lancer en affaires d'abord et ensuite la relation d'affaires pourrait se transformer en une relation amoureuse. L'éclipse lunaire qui va avoir lieu dans le cancer, votre cinquième maison, le 10 janvier, vous prépare pour une opportunité pour tomber en amour peut-être pour les célibataires ou bien pour un changement de personnalité ou une opportunité d'un nouvel emploi ou un nouveau projet lucratif propre à vous. Mars qui est dans votre dixième maison, la maison de profession fera un carré avec Vénus qui sera entrée dans votre signe le 13 janvier. Cet aspect serait une opportunité pour euh, un changement au niveau de la profession. Une nouvelle opportunité pourrait se présenter pour que vous puissiez bâtir une nouvelle profession qui pourrait satisfaire vos ambitions au niveau des objectifs que vous aimeriez accomplir dans votre vie. Vénus, dans votre signe, va vous apporter beaucoup de charme, beaucoup de charisme qui vont vous aider dans vos réunions, vos discussions, ainsi que dans vos entrevues, mais aussi dans vos relations amoureuses. Le 20 janvier... Euh, le soleil entrera dans le verso, votre douzième maison, et il restera jusqu'au 19 février et durant cette période, les énergies qu'il vous transmettra seront un peu lourdes, même votre sommeil pourrait être affecté, alors la patience sera de mise. La nouvelle lune qui va avoir lieu dans le verso, votre douzième maison, sera un peu lourde pour euh, les poissons, mais elle Pardon, Mais elle sera une bonne opportunité pour prendre un retrait et faire le bilan des derniers mois, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez accompli et qu'est-ce que vous avez toujours à accomplir, sur quels aspects vous devez travailler durant euh, les prochains mois dans votre vie pour pouvoir satisfaire vos ambitions et atteindre vos objectifs des questions comme ça donc euh, etc voici un aperçu du mois de janvier je vous donne rendez vous dans les prévisions hebdomadaires dans lesquelles je vous détaille les énergies de chaque semaine afin de les utiliser judicieusement donc euh, je vous demande votre soutien de la chaîne aimez commenter et surtout partagez s'il vous plaît euh, je vous remercie à l'avance je vous aime beaucoup à la